Déric Jean-Baptiste. Avant moi, entrez dans Blé dans cette là il y a un ami qui m'a envoyé cette petite vidéo. On regarde ensemble. avec tu ça oui? Tu sais quoi? Tu Jean. aïe Oui chef là. Allez. ça ça ouais. Oh, à, sois -a, sois -a. garçon Méric, le Baptiste. Et eh, je bâtisse. a gagné. Garçon mérite le Baptiste a gagné. Garçon mérite le Baptiste a gagné. Recomplote dans moude garçon, tuer là Oh, Je ça. Garçon De de faire. Garçon Faut la boule 12. Garçon Eric Zé-Baptiste qui complote moi là Quoi complot Garçon hey. Depuis le monde hey. qui hey. toupré, hey. Garçon, top, top, hey. hey. hey. hey. hey. Toto, bagarre ou fout tomber De tout près, de vous toupré, hey. Toto hey. a tomber Aïe aïe Attention, donc c'est vous Eric Zé-Baptiste, donc fait un pile, attention Garçon, hey. je n'ai pas hey. besoin Qui est-ce Garçon, je n'ai pas besoin Je n'ai pas besoin Je n'ai pas besoin Je n'ai Oui Garçon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 Qui fait un layo, ou ta capable dit, c'est nek ti makak yo. Premier bagay non pas le dit, c'est que Jerry Toussaint Mouri, Yo a accusé makak. Ti makak dit, c'est pas lui. Nek yo vindouye, ancien sénateur Yvon Buissret. Ti makak, de C'est nek ti qui frappe.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 Négio tellement à l'aise en l'air, si Timacac kidnapé Yon petit Toto, lui dit, il pas besoin l'argent encore, c'est Zamboyo Bali, immédiatement yobal Zamio, eh bien je n'ai jeudi à la, la cavaler terrain, l'a fait saluer en l'air. Lè On pas besoin de quantité kidnapping, non négio fait en l'air ça là, mm -hmm. pas besoin de quantité kidnapping, en tout cas nous-même n'ab suivi